Euh, un autre exemple que je fais, c'est que j'offre à mes étudiants euh, différentes modalités d'évaluation. Alors, euh, je fais ça depuis une dizaine d'années. Euh, L'examen final, ils ont le choix entre un, un, une entrevue individuelle, un examen traditionnel ou une tâche complexe à faire à la maison. En réalité, les étudiants ils partent d'un besoin et à l'intérieur de mon cours, je dis venez chercher ce que vous avez besoin » tout en répondant aux compétences du cours. Moi, à la fin, je vais vous suivre. Il va y avoir une évaluation dans laquelle, euh, pas une, mais plusieurs types d'évaluations différents, qui vont me permettre de juger et d'évaluer, parce que ce n'est pas vraiment un jugement, mais d'évaluer si vous avez atteint ces compétences-là. Au lieu d'avoir un examen de 25 qui est obligatoire à telle date, je dis, bon, OK, ceux euh, qui veulent faire l'examen, vous revenez faire l'examen. Ceux qui aiment mieux faire... Euh, tel type de travail, vous pouvez faire tel type de travail. Ceux qui aiment mieux venir me rencontrer, puis faire une évaluation verbale pour m'expliquer le concept, ils peuvent le faire. Pourtant, les, ils sont évalués. Le monde va dire, bon, c'est injuste, l'évaluation est différente. Ben non, c'est ça l'autodétermination, c'est ça l'inclusion, la pédagogie inclusive, c'est permettre à tous de choisir dans quel environnement et qu'est-ce qu'ils veulent apprendre, puis de la façon de l'apprendre? Alors moi, à chaque fois qu'il y a un travail, il y a toujours une flexibilité à le faire seul ou en équipe. Ou encore, euh, la flexibilité dans le moyen de me présenter leur travail. Euh, une présentation orale, ça peut se faire de diverses façons. Ça peut se faire sous forme de capsule vidéo qui a été filmée à l'avance. Ça peut se faire euh, en classe euh, devant tout le monde, ça peut se faire uniquement devant moi. Donc, une flexibilité comme ça qui peut être offerte. Un travail, peut-être que le travail écrit standard à l'ordinateur n'est pas nécessaire. Peut-être qu'un PowerPoint commenté peut très bien faire l'affaire pour le type de travail que je demande. Ou encore une carte conceptuelle commentée. Un montage euh, vidéo, audio, peu importe. Donc, y a même une flexibilité qui est offerte dans la façon de rendre le travail. Et ça nous amène toujours dans une réflexion qui est fort intéressante, c'est quels sont les critères sur lesquels je suis non négociable, les éléments essentiels de mon évaluation, les compétences, les connaissances, les savoir-faire que je veux absolument évaluer de mes étudiants et ceux qui sont peut-être facultatifs et moins importants. Donc, euh, et en se posant constamment ces questions-là, ben, on finit par avoir une, une grille d'évaluation qui euh, qui est tout à fait universel et qui est très versatile par rapport aux différents types de travail que les étudiants pourraient nous proposer. Et bien évidemment, mais ces grilles de correction-là sont toujours connues dès le départ par les étudiants comment on peut favoriser leur mise en action, leur motivation, leur engagement, s'ils ne savent pas précisément sur quoi on va les évaluer. Donc, il faut être extrêmement transparent. L'évaluation, ce n'est pas une surprise. L'évaluation, c'est une occasion en art de démontrer ses compétences. Et pour démontrer ses compétences, bien, je dois savoir quelles compétences on attend de moi. Donc, ces grilles-là sont tout à fait connues dès le départ, de la part de tous les étudiants de mon groupe. Puis, la session prochaine, bien, il est possible que la grille un peu évolue. C'est correct, hein? l'enseignement, ben on doit accepter d'évoluer, puis des fois, de, de se tromper un petit peu, puis de se ré -enligner. Puis Puis, dans en, en contexte d'évaluation, ça arrive.